de marcher sur ce chemin étroit. Marche, marche, marche avec moi. Marche, marche, marche par la foi. Je t'indiquerai le chemin à emprunter, je te montrerai ce qui doit arriver, je te parlerai, je te guiderai, je te conduirai. Si tu passes par les eaux, je serai avec toi Si tu marches dans le feu, je serai avec toi Si tu es dans la solitude, je serai avec toi Je serai avec toi, je serai avec toi Et Emmanuel avec toi, je serai avec toi des lions avec toi, je serai avec toi, Shaddai avec toi, je serai avec toi, je serai, je serai avec toi, je serai avec toi, je serai avec toi, et les fleuves ne te surmergeront pas, la terre ne pourra t'engloutir. Et les flammes ne te consumeront pas car je suis Yahweh ton Elohim. Je suis Yahweh ton Elohim car je suis Yahweh ton Elohim. Je suis Yahweh ton Elohim car je suis Yahweh ton Elohim. Je suis Yahweh ton Je suis Yahweh je suis je suis Yahweh. Je suis Yahweh, celui qui te connaît Je suis Yahweh, ton Elohim Oui, je suis Yahweh, celui qui console. Les. Je suis Yahweh, ton Elohim Lorsque tu es découragé, je viens te consoler Je suis Yahweh, ton Elohim J'ai vu tes larmes, ta souffrance, fais-moi confiance Je suis Yahweh, ton Elohim tout ce que tu vis, je connais profondément. Je suis Yahweh, ton Elohim. J'ai vu tes larmes de souffrance. Fais-moi confiance. Je suis Yahweh, ton Elohim. Je dis que je suis Yahweh, c'est là mon nom. Je suis Yahweh, ton Elohim. Et toi, Israël, mon serviteur. Je t'ai pris des extrémités de la terre et foi, je ne t'abandonnerai pas, n'aie pas peur car je ne te rejette pas. Je t'ai pris parmi les excellents. je t'ai choisi pour que tu me connaisses. Si tu traverses les eaux je serai là, si tu marches dans le feu je serai là.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 Et j'ai saisi le poignet de ta droite, j'ai saisi le poignet de ta droite, car je suis Yahweh ton Elohim, je suis Yahweh ton Elohim. Sache que je suis Yahweh ton Elohim, je suis Yahweh ton Elohim. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, je la connais. Je suis Yahweh. Je suis Yahweh, ton Elohim Alléluia. Je Marche, marche pour ta foi Le t'arrête pas maintenant, je je tu dois avancer Tu ne dois pas t'arrêter ici tu, tu dois pas recevoir la force Tu dois pas recevoir cette force Que rien ne t'arrête sur le chemin de ce désert Va te retirer Marche séjour marche par la foi Je suis Yahweh ton élourie Je suis Yahweh ton éloï Je serai avec toi si tu marches dans le feu je, je serai, serai avec, avec toi. Si tu es dans la solitude, je serai, je je serai avec, avec, toi. Toi. avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec mmh. toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. You oh. Nous Seigneur, Père. Tu es à nos côtés Seigneur Tu vis oui, tout ce que nous voulons Nous voulons persévérer jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est toi oh, et toi Donne-nous la force d'avancer Seigneur C'est dur Seigneur Mais nous voulons avancer Car tu es Yahweh mon Elohim Je suis Yahweh Ton Elohim Je suis Yahweh Ton Elohim Je suis Yahweh je suis, Yahweh, je suis ton celui qui te garde élohim, depuis ta conversion. Yahweh, ton Elohim. Je suis Yahweh, ton Elohim. Oui, je suis Yahweh, je connais tes problèmes. Je suis Yahweh, ton Elohim. Je vois ta difficulté chaque jour. Je suis Yahweh. Je, je suis Yahweh, ton Elohim Même si c'est dur, fils, marche, fais-moi confiance Je suis Yahweh, ton Elohim Je dis que je suis Yahweh, c'est l'amour je, je suis Yahweh, ton Elohim Bout. Je ne voudrais pas m'arrêter Seigneur Je veux aller jusqu'au bout de la course Pour apporter le prix de la vocation céleste Quels que soient les déserts Seigneur Tu me donneras la force, je compte sur toi Père Moi mais le c'est toi